Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour jouer à un mauvais jeu. Mais t'avais pas une barbe dans ta dernière vidéo Si, si. Et elle est où Je l'ai mangée, connard. Pour une fois, je vais pas vous faire patienter trop longtemps. Je vais lancer le jeu direct. Je, je comprends pas. À quel moment un mec s'est dit que choisir ça comme personnage de jeu vidéo c'était une bonne idée je te présente The Deer, un jeu indépendant disponible sur Steam pour 1€. Et même à ce prix-là, bah, c'est du vol. Dans ce jeu, le est dessiné par une gamine de 3 ans. Parfois, t'as des boîtes de dialogue qui apparaissent pour te dire il n'y avait plus de dinosaures pendant le Pléistocène. Je m'en bats les couilles. En réalité, cette phase du jeu n'est qu'un menu permettant d'accéder à des mini-jeux. Parce que oui, The Deer est un party game. Un jeu avec plein de mini-jeux. Et je peux te dire que c'est pas les mini-jeux de Mario Party 10, c'est plutôt ça. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est le jeu du memory où le but est de trouver des paires de cartes. Ça se voit peut-être pas là. Mais je mangeais grave. J'ai même sorti une bouteille de champagne pour l'occasion. Mais euh, je sais pas l'ouvrir. Il y a aussi plein d'autres mini-jeux tous aussi cool. Ce truc et ce truc. En fait, euh, ouais, il y a que 3 mini-jeux. Quand on lit la description Steam, on apprend que The Deer est un jeu éducatif qui a pour but de nous faire découvrir la vie du cerf il y a 70 000 années. On apprend donc grâce à ce jeu qu'à cette époque, les cerfs portaient des bonnets de Père Noël et qu'ils étaient capables de respirer sous l'eau. Je suis sûr que ce jeu a été validé par un scientifique. À propos de la durée de vie du jeu, c'est simple, on fait le tour de The Deer en 3 minutes. Je me suis d'ailleurs permis un petit calcul. Sachant qu'avec le SMIC, on gagne 9,67€ par heure, il faut donc travailler 6 minutes pour se payer ce jeu qui dure 3 minutes. Quand elle est une bande d'enculés Du coup, ce jeu, comme je viens de le dire, on en fait vite le tour, il y'y a pas grand chose à dire dessus. Mais heureusement, j'ai prévu un autre c'est devenu pour toi Alan KW, un jeu d'horreur Enfin, je dis jeu d'horreur, mais j'ai limite une plus grosse créeur en jouant en The Dire. Alan KW est aussi un jeu Steam Il est aussi disponible pour 1€ Et c'est de la merde, putain Tu lances le jeu, t'as 3 minutes de chargement Et 3 minutes, c'est long, bordel de merde Et au bout de 3 minutes, tu découvres que la beauté n'est pas subjective Parce que ça, c'est moche pour tout le monde Ça, c'est moche pour tout le monde Et ça, c'est moche pour tout le monde Juste après avoir commencé, tu découvres une lampe torche que tu devras recharger avec des piles C'est pas très très innovant comme concept par contre, là où le jeu présente une innovation, c'est que tu as une lampe torche, mais tu peux pas la recharger. Ils ont oublié de mettre une touche pour recharger la torche. Tant qu'on est dans le cliché, pour avancer dans le jeu, il faut ramasser des notes et des clés. Des clés volantes. D'ailleurs, en parlant des notes, tu vas en bouffer des notes, parce que ce jeu, c'est une putain de simulation de lecture. Laissez parler les petits papiers. J'en ai lu aucune. Dans un jeu d'horreur, il faut que le méchant soit crédible. On est d'accord. On est d'accord dans ce jeu, le méchant tu vois apparaître trois fois de très loin et il a quasiment aucune interaction avec toi Les développeurs, vous avez compris ce que c'est un jeu d'horreur En fait, il y a aussi un autre méchant, une benne à ordures, jugez par vous-même Pour ce qui est de la cinématique de fin, je pensais juste pas qu'on pouvait faire un truc aussi mauvais Je pense que tout est dit. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Et à la prochaine Laissez brûler les petits papiers Papiers de riz ou d'Arménie Qu'un soir ils puissent papier maïs Pour échauffer